Ma richesse, ma forteresse Seigneur, en s'intestant à Donaï Je veux tout simplement te donner tout Tout de moi Seigneur, tout Seigneur Toute ma famille, tout mon entourage Ton église, ton épouse Alléluia, je te donne je te, donne, je te donne Je te donne Je te donne Tout Je te donne Alléluia Seigneur Je te donne tout je te donne tout, Père. Je te donne tout. J'ai besoin de ta force. Épuisé est mon état. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux la retenir. Mon âme me presse de te dire Qu'elle a besoin, qu'elle a besoin Qu'elle a besoin de toi J'ai besoin de toi Oh, oh J'ai besoin, j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi ouh, ouh, ouh, ouh. Seigneur, j'ai besoin J'ai besoin de toi Solitaire dans mon désert Je m'avance vers mon père j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, je n'ai plus que des soupirs, tous mes cris tu me les as pris Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je te donne, je te donne, je te donne tout semaine de haut. semaine de haut. Alléluia. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends tout, Adonai Alléluia. Alléluia.